essayer <rire> essaye donc je, je, je suis un gamer en tristesse non ah non j'ai cherché un étage mais si j'ai des fois il gens juste d'autres noms mais si, si il est forcément dans est dans... oh <rire> <Production, frérot. rire> Ça fait quatre frérot Ça fait oh Vous j'ai avez pas Vous en Je sais trop oh, <rire> Non. Oh Ok, moins 1, moins 2, oh là là moins 3 avec toi J'ai destroy tout le lobby même ma mate Ah, il ne meurt pas hein This is him, thank you Ah, j'ai le de il est mort ce time Il faut encore l'attendre du jeu moment Il faudrait qu'elle dodge, mais elle le pas quoi, je suis pas je voulais pas leur la destroy him, bro. pas <rire> bah. ah, je vais voir ce que c'est J'ai jamais vu de dégâts aussi J'suis des plaques Le talon fait trop peur hein. Mais le talon fait trop l'extraire hein. ouais. Avec ton item quand tu passes à toutes les, ah bah les, les... les je sais temps les crampons. Non, les Oui, mais je pensais pas qu'elle valait encore 300 ça. Ok That was actually pretty nice, pretty cool. I'll take it. Ok, look, easy. On the ceiling. Oh my god, I'm actually bad. Oh, I am not. I got it.